Salut tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Agario. Alors on avait euh, précédemment, on en était resté là, donc euh, ici vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, tous les, les articles et le code sur le site internet. Et donc sur le dernier épisode, on en était resté euh, ici, si je ne dis pas de bêtises, donc on était au épisode 4... C'est bien ça avec les scripts que vous pouvez retrouver là euh, on était euh, tout simplement au spawn des foot sur le réseau euh, et la synchronisation euh, du scale des players parce qu'on avait des petits soucis donc maintenant on va continuer eh bien, cette série on va s'occuper euh, bah, on va voir un petit peu ce qui va pas d'ailleurs ici on avait euh, déjà programmé dans la première partie la séparation en fait du player hein. on pouvait en appuyant sur la touche w perdre euh, bah, de la taille pour récupérer de la vitesse alors évidemment tout ça avait été codé à l'époque euh, au début de la vidéo euh, sans la partie networking, donc là on va devoir modifier les choses pour maintenant pouvoir bah, se séparer et que ça fonctionne bien au niveau de toutes les instances. Allez, c'est parti, on y va nous voilà de retour dans notre projet, donc ici, dans notre set Game Online. Euh, on va donc, premièrement, ce que je vais faire, j'ai pu voir ici que j'ai mon script qui va ici avec les foods. Je vais le mettre dans le dossier script, histoire euh, d'avoir tout sous la main. Alors, bah, la première chose à faire, je pense, c'est de tester. Donc, on va faire un CTRLB euh, pour faire un build du jeu, pour avoir deux euh, sessions qui travaillent, évidemment. Et on va voir comment ça se comporte. Donc, je vais utiliser ici ça et ici une autre alors je vais poser ici le host ça va être lui et euh, ici le client donc on va voir comment ça se présente, parce qu'on avait déjà codé ici, je vous rappelle, dans le contrôleur de mémoire, la possibilité, une fois qu'on avait, je pense, deux fois la taille de départ, euh, d'appuyer sur la touche W pour splitter, en fait, notre player en deux parties, et de ce fait, euh, bah, récupérer de la vitesse, parce que là, on peut voir qu'à chaque fois qu'on grossit, eh ben, on ralentit. Alors, ce qu'on va faire, on va le splitter ici, en haut à gauche, voilà, euh, d'ailleurs on peut voir d'ailleurs que je l'ai ramassé, donc c'est assez embêtant, donc ça c'est un problème qu'il faudra aussi corriger, de toute façon il y aura toujours des problèmes et on va essayer de le respliter, voilà. Donc maintenant on va voir si elle apparaît bien sur la deuxième instance, alors on peut voir que j'étais à peu près ici, Bah ben, voilà, alors on va pas la voir. c'est un souci en fait si vous regardez bien, on ne peut pas, ici j'ai bien mon player... Et ici, si je m'en vais, on va y aller à deux. On va voir que sur l'écran de droite, vous voyez, on ne voit pas ici, euh, alors d'ailleurs, je vais remonter, on ne voit pas du tout ici le, euh, le split, en fait. Donc, ça, c'est déjà un souci, c'est tout à fait normal, parce que quand on avait créé ce code, on l'avait fait euh, de manière, en, enfin, pour jouer localement. Donc, du coup, il faudra s'occuper de ça pour que ça se passe au niveau du réseau. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite démarrer par ça. Donc c'est parti, on va commencer par euh, bah, modifier notre strip contrôleur. De toute façon, ça va être dans le script contrôleur que tout va se passer, je pense, de mémoire. Alors on reprend un peu ce code, il faudra évidemment bien le modifier. Euh, parce que, encore une fois, on l'avait fait pour jouer de manière autonome à la base. Et donc là, on va changer un peu le système de jeu. Alors, euh, la première chose qu'on va faire, on va essayer de détecter où, dans quelle portion de code on fait le split en appuyant sur la touche « W ». Alors, je l'ai raté ici. Voilà, donc on a ici... Hein, donc, la première chose qu'on va faire aussi, c'est euh, ajouter une condition. C'est si je suis le local player, évidemment. Si vous avez suivi depuis le début, vous savez qu'il est euh, impératif d'être de, de, en fait, le local player pour ne pas déclencher l'appui de la touche sur toutes les instances. Donc, ensuite, on utilisait ça. C'est-à-dire qu'on demandait que la taille de départ... Euh, en fait, on pouvait splitter qu'à partir du moment où on était deux fois plus grand que la taille de départ. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Mais on va devoir intervenir ici euh, pour modifier ce qu'il y a en dessous. D'ailleurs, on utilisait ici une coroutine pour le fameux trigger. On a pu voir que ça ne marchait pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais tout supprimer ici. Et je vais supprimer la partie numérateur qui n'a plus lieu d'être. On verra, on va faire ça autrement. Alors ici, je vais euh, ben, en fait, faire un système. Ce que je vais faire, je vais enlever... Euh, on va devoir spawner en fait notre player, donc là on va faire un préfab. On verra par la suite si on, si on le modifie, mais euh, je vais tout simplement perdre en fait ma taille de départ. Donc pour ça, déjà on va aller au niveau ici euh, d'Unity et on a euh, notre player. Food Prefad. Alors, je ne sais plus si on l'avait fait ensemble, il me semble que oui. Hein. Bah oui, vu qu'on l'a utilisé, euh, j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Donc, ici, on va cocher ici le Circle Collider et on va le laisser en East Trigger. Par contre, lui, on va devoir le spawner sur le réseau. Donc, on va lui ajouter ici un Network Identity. Donc, on va le retrouver ici. Voilà, on ne va pas cocher ici les autorités. On va laisser comme ça. Euh, et ce qu'on va faire au niveau du Network Manager, on va ajouter ici dans les registres de Prefab pour pouvoir le spawner. Justement, on va aller ici l'ajouter. Donc, on peut le retrouver. On peut le voir ici. Player Food. Voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant le spawner euh, sur le réseau. Donc, ça, c'est parfait. C'est fait. Donc, euh, ce que je vais faire, comme je disais. Alors, dernière chose, c'est vrai que pendant qu'on y est. Méfiez-vous parce qu'ici je l'ai euh, mis à la taille, ici on peut voir en 1. Donc au départ le player est à 0,5. Donc ce qu'on va faire, euh, on va ici autoriser la perte de 0,5 et on va perdre 0,5 en fait grâce à ce player food. Voilà, donc lui, on va le dimensionner, ici le préfab à 0.5 de la même taille qu'au départ du, du player. Comme ça le player ici, à partir du moment où il est à 1, il va pouvoir perdre 0.5 et retourner à 1. Et ainsi de suite, s'il est à 2 en termes de taille ici, eh ben, il va perdre 0.5 à chaque fois, et on va pouvoir spawner jusque quand ben, qu on est euh, supérieur à 1, parce qu'on demande minimum deux fois la taille de départ. Donc euh, on va retourner au niveau du code, et on va voir comment on peut coder ça. Donc on va avoir besoin d'une variable, et comme on va l'utiliser plusieurs fois, je vais la mettre ici... On va l'appeler ici, euh, euh, on va la mettre en privé d'ailleurs, elle aura une portée dans le script et on va l'appeler new size. Voilà. Comme ça, on va pouvoir simplement maintenant l'utiliser. Euh, et je vais définir peut-être son type qui est float. Donc, euh, cette variable, on va retourner au niveau du, du, du script ici et on va s'en servir. Donc, on va la définir ici, on va dire que new size est égal à quoi Il est égal à ma transform. Euh, local scale donc mon, ma taille actuelle X parce que évidemment on va se servir encore une fois rappelez-vous le, le scale est le, se, se définit sur X, Y, Z mais étant donné qu'ici les, les, les trois sont pareils peu importe on en prend un au pif et on l'utilise donc ici j'enlève 0.5 flotte qui est la taille en fait de mon préfab que je vais spawner mon, mon player food en fait je vais appeler ça player food euh, et donc maintenant je vais modifier ma taille donc transform.local Scale, il va être égal à new vector 3, évidemment, et vous l'aurez deviné, ça va être new size. Donc 3 fois, évidemment. Voilà. Donc euh, ensuite on doit s'occuper de la vitesse. La vitesse, on avait fait un système avec les variations food, la variable qu'on peut retrouver ici. Donc on va garder cette variable pour le scale. Mais euh, pour que ce soit plus simple, en fait la vitesse on va la, la définir en fonction euh, bah, de notre taille. Donc on va prendre, on va utiliser matf.clamp euh, ce qui permet d'avoir une valeur qui va être euh, fixée entre un minimum et un maximum. Et on va utiliser en valeur de référence 4, qui est notre vitesse de, de départ, moins transform.localscale. X. en fait euh, notre local scale encore une fois les trois sont pareils d'ailleurs on pourrait mettre 4 floats ici ce serait mieux voilà et on va clamper cette valeur à partir du moment où on ne veut pas que la valeur soit plus petite que 02 float par exemple alors c'est à définir ensuite hein, on pourrait même utiliser des variables et 4 maximum parce que c'est la vitesse maximum et ça ça va être euh, notre à chaque fois qu'on va faire une modification de taille ben, on va pouvoir appeler ça tout simplement pour réajuster la vitesse donc ça c'est fait. Maintenant euh, je dois, bah, c'est maintenant que je dois spawner mon préfab sur euh, le serveur. Parce que tout simplement ici j'ai redéfini ma taille un peu plus petit, J'ai perdu 0.5, j'ai redéfini ma vitesse. Mais maintenant euh, je dois spawner mon, mon préfab qui justement a un transform de, de 0.5 float sur les trois axes. Donc bah, ça, on va devoir utiliser de nouveau une commande pour le serveur. Donc on va la créer ici, on va appeler ça cmd serveur. Euh, spawn prefab, voilà. Donc évidemment elle n'existe pas, donc là je suis en erreur, mais je vais la prendre, la copier-coller pour la créer ensuite. Donc on va aller dans le bas, hein, on va la créer ici. Donc une commande, évidemment, est préfixée ici de commande. Et je vous rappelle qu'elle doit obligatoirement commencer, enfin euh, euh, avoir euh, le début qui est par qui commence par CMD. pardon CMD comme commande. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ben, ça va pas être bien compliqué. On va ici euh, demander, en fait, on va créer une variable de type GameObject, on va appeler obj par exemple, je vais mettre obj comme ça, euh, et qui va faire quoi Qui va instancier, donc instantiate Quoi ben, Le prefab s'appelle PlayerFood, on l'avait déjà ici dans le script, hein, je remonte plus, vous le savez, et ou ben, la transform position et le quaternion, on va mettre quaternion identity parce qu'on ne s'occupe pas de la relation étant donné que de toute façon ici c'est de la 2D en vue du haut, il n'y a pas de rotation. Et ensuite comment on fait ben, On fait un network server spawn et ici entre parenthèses le nom de l'objet qui est obj. Et ça, ça va spawner à l'endroit, en fait, quand on l'appelle. Donc, ça va appeler cette commande sur le serveur. Le serveur va spawner, en fait, cet objet euh, à la transform position ici. Et euh, étant donné qu'on... Alors, pourquoi je fais comme ça et que je ne fais pas un calcul de taille Parce que euh, c'est un peu plus complexe et on pourrait le faire par la suite, mais je vous encourage à aller chercher si vous voulez, mais d'intervenir sur la taille d'un objet qui va être spawné. Là, la taille va être variable. Tandis que si ici, je le spawn toujours à 0.5, c'est pour ça que je ne déduis à chaque fois que 0.5, puis je trouvais ça bien au niveau du jeu. Ici, euh, c'est beaucoup plus simple parce que je ne dois pas intervenir sur la taille spawnée. Mais encore une fois, euh, c'est possible, il faudrait, encore, euh, bah il faudrait tout simplement encore faire un script au niveau euh, de l'objet qui est spawné pour euh, utiliser une variable synchronisée pour synchroniser le scale au, à travers le réseau pour tout le monde. Bon voilà, là par souci de simplicité et puis je trouvais que ça s'y prêtait bien pour le jeu, j'ai préféré faire comme ça parce qu'on est encore qu'au qu début du jeu. On va pouvoir, il euh, y a encore beaucoup de choses à voir. Donc je voulais essayer de simplifier au maximum les choses. Encore une fois, ici euh, c'est un clone qui va ressembler à Gario, mais l'idée est de savoir utiliser ici euh, une aide. Donc ça c'est fait. Alors, ensuite, euh, bah on va peut-être pouvoir déjà tester et voir ce que ça donne. On verra bien. Donc, j'enregistre mon script. Je vais déjà ici tester localement pour voir si j'ai pas de soucis au niveau de la séparation. LAN host, voilà. Donc, alors, le souci, c'est que pour tester, ça va être assez chiant. Parce que ici, vous pouvez voir... Alors, mon player, il est là. Voilà, pour récupérer des food, J'en ai pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais augmenter. Volontairement au niveau du food manager, le nombre de food. Bon, là je suis déjà un, je vais faire W. Voilà, alors on peut voir qu'il y a un souci. On va regarder ce qui se passe parce que ça n'a pas spawné du tout. Euh, alors je vais faire un ici, on va voilà, ça n'a pas du tout spawné euh, mon player. Voilà, on va regarder ce qui se passe donc au niveau du player. Euh, pop, pop, pop, mon script contrôleur il est bien là le player food est bien renseigné mon player food il est là il a un network identity alors est-ce que j'ai oublié quelque chose il ne me semble pas mon network manager euh, la game hein, il est bien enregistré ici alors voilà, j'ai cherché, et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai euh, co coché ici le collider. Alors, bah justement, pendant qu'on y est, on va aller modifier ça, parce que c'est assez gênant. Euh, c'est en fait tout simplement ici, on peut voir, donc je, je destroy tout de suite mon mon food. Donc ce que je vais faire, eh ben ce que je vais faire et d'ailleurs c'est ce qu'on va devoir faire par la suite, c'est qu'au niveau ici du player food, on ne va pas le taguer, on va le détaguer. Voilà. Comme ça ça devrait fonctionner. Alors et puis d'ailleurs avant de continuer, allez au niveau du food manager si vous suivez ça et on va passer ici ça à 800 histoire d'avoir beaucoup plus de food et euh, de pouvoir même si c'est pas très logique de pouvoir tester. Donc on teste voilà, comme ça je grossis beaucoup plus vite et si j'appuie sur W dès que j'ai atteint le 1 j'ai bien ici, vous pouvez voir, euh, ma pastille qui est lâchée. Bon, bah, c'est parfait. Ici, de toute façon, on ne s'est pas trop embêté pour le player food. Donc, on va tester maintenant eh bah, directement en multi. Hein, parce que évidemment ça marche en local, c'est bien. Mais il faut voir si on a un client, si ça fonctionne aussi. Donc, ça va être très rapide. Hop, je vais le mettre sur le côté en attendant. Je vais lancer euh, bah, celui-ci voilà, qui va être le host. Je vais autoriser l'accès. Et ici, je vais lancer le client. Donc j'ai mes deux ici instances, alors c'est pas forcément évident à vous montrer, voilà. Donc je suis ici à gauche, on va tester, hop, et là on peut voir que laisse bien. Alors je vais m'amuser à aller voir avec celui-ci, de toute façon on voit déjà dans cette instance qu'elle est là. Et si je me déplace, on va voir que la foot va être ici. Oh, alors, on peut voir que la vitesse est bien dégressive aussi, donc elle est bien là. Il n'y a pas de souci. Et si maintenant je fais la même chose ici, d'ailleurs je vais pouvoir le faire plusieurs fois, hein, parce que regardez j'étais tellement gros, j'ai mis tellement de food qu'effectivement bah, on peut les voir, et ici si je m'en vais bah, on devrait les voir arriver, voilà donc ils sont bien là, évidemment je peux pas les ramasser, mais tant mieux parce que vous avez pu voir que sinon ça posait problème, donc euh, évidemment là je grossis très très vite, beaucoup trop vite, c'est parce que j'ai beaucoup trop de, de food qui arrive, hein. j'ai mis 900 au niveau du générateur, donc euh, normalement on tourne à 200, donc voilà ce code bah, est déjà en place, mais c'est pas terminé, évidemment il y a encore pas mal de choses à voir, donc on va laisser cette grille ici, ça nous permettra de voir ce qui se passe alors euh, ensuite qu'est ce qui nous reste à voir ben justement il nous reste à voir justement ces collisions comment on peut opérer bon déjà la première chose c'est que je ce serait sympa que je puisse manger mon adversaire enfin mes adversaires donc comment on va opérer euh, ben, on va faire euh, à peu près le même principe qu'ici on va dire que si le tag collis enfin, collision point tag égal player Alors Alors qu'est-ce qu'on va faire bah on doit déjà vérifier qui mange qui. Donc euh, on va vérifier comme nous on rentre ici euh, c'est mon instance qui rentre dedans, je vais vérifier que my est plus grand. Alors my .local .x, par exemple, on va prendre de nouveau local.x est plus grand euh, que collision transform.localX. Voilà. Si c'est le cas, ça veut dire tout simplement... Euh, que je peux manger en fait mon adversaire, je suis plus gros quoi, mon, mon transform est plus gros, mon local scale, donc je vais euh, bah, pouvoir le, c'est moi qui le tue, sinon bah en fait ce sera automatiquement l'autre qui le fait, vu qu'il a le même script de l'autre côté, donc automatiquement euh, si ça c'est pas vrai, bah, quand l'autre va rentrer dedans la même chose va se déclencher, et lui évidemment va être plus grand que moi, donc il va me manger. Donc comment on va faire bah On va de nouveau euh, utiliser ici, alors on va devoir demander au serveur euh, qu'il détruit, et d'ailleurs ici on peut voir que ça, ça va pas être bon non plus, parce qu'on le fait localement, il faut euh, demander ça au serveur. Donc euh, je pense qu'on va créer euh, bah, une petite commande qui va nous permettre de... Comment va-t-on faire ça Alors on va pouvoir créer une commande, je pense, qui va détruire un objet. Donc je vais la mettre euh, bah, juste derrière, ce sera un peu plus logique, comme ça, comment on va s'en servir là Donc une commande destinée au serveur. Et cette commande, on va l'appeler cmd, euh, bah, on va l'appeler euh, bah, destroy, voilà, tout simplement. Et on va lui passer un paramètre ici, ça va attendre euh, un game object, et on va l'appeler, pour les ici, geo. Et qu'est-ce qu'on va faire et bah, On va tout simplement euh, faire un network destroy, évidemment ce sera géo qu'on aura passé en paramètre. alors on aurait pu taper ça à chaque fois mais ça nous évite ici de... enfin de toute façon il faut lancer une commande donc non il va falloir faire une méthode donc la première chose que je fais ici c'est lancer ma commande cmd destroy sur quoi et eh bien évidemment là vous, vous doutez bien ça va être sur le collision game object donc ça c'est fait je détruis mon adversaire moi, en ce... Ah, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais récupérer tout simplement sa taille. Donc pour ça, je vais faire « transform.localScale ». Donc c'est le mien ici. Euh, on va dire « plus égal ». Je vais venir additionner quoi ?« eh ben, collision.transform.localScale ». Voilà, ce qui fait que je vais le manger et je vais grossir de sa taille ensuite je dois m'occuper de ma vitesse alors la vitesse euh, bah, ça va pas être compliqué en fait on va reprendre la même chose on va faire un copier coller parce que ça va être exactement en fonction de la taille on aurait même pu faire une méthode ça aurait peut-être été plus simple mais je pense pas qu'on va l'appeler tant que ça alors il faut que je la retrouve par contre elle est où elle est où alors on vient de le faire j'ai déjà oublié où elle était donc ça c'est le début du script là celle-ci donc, on va juste copier ça. On descend. Alors, je pense que bah, c'était plus haut du coup. Ouais. Voilà. Et donc, ici, euh, bah, ça c'est plus valable. Alors, euh, on va ici faire ça. Tac. Voilà. Alors, en occurrence ici vous pouvez voir que quand je mange une food, euh, c'est pareil. Bon, là je fais un destroy. Euh... Alors, c'est étonnant que ça marche parce que je devrais le détruire au niveau du réseau. Je suis pas certain que du coup sur l'autre instance ça se détruisait. Donc, du coup, on va lancer ici cmd destroy. Voilà, pour vraiment l'enlever au niveau du réseau. Euh, ça, ça continue de fonctionner. Je grossis de la variation food. Par contre, ici, ça, c'est plus bon. Pareil, je vais utiliser la même formule. Donc, voilà. Donc, là, on doit pouvoir man se manger, enfin, euh, manger les adversaires et puis grossir. Et voilà. Donc, on va tester ça tout de suite. Je fais un CTRL pour enregistrer. Euh, ben, on va faire un CTRL B pour faire un build du jeu tout de suite. On attend. Je lance, alors peu importe qui sera l'instance, euh, enfin le, le, le host, on va mettre ici, bah, le host je vais garder ici le même principe, je vais prendre lui, voilà, et ici le client. Alors du coup là on peut voir que bah, je vais manger, euh, Alors, il y a tellement de pions que c'est assez embêtant, bon on va tester, je vais rentrer dedans, et là ça marche pas, pourquoi Parce que j'ai au niveau de mon player à mon avis, euh, donc on utilise euh, le tag de collision, j'ai bien au niveau de mon player un collider, je dois pas être en is trigger vu que j'utilise si j'utilise le on trigger hunter donc je dois cocher is trigger voilà ici dans mon code c'est bien on trigger hunter 2d et donc euh, là bah, si je ne coche pas is trigger ça ne fonctionne pas voilà alors c'est toujours embêtant quand on revient sur un code comme ça qui avait été créé c'est vrai que c'est pas évident euh, donc du coup quand c'est comme ça, on est obligé. Bah, je vais profiter ici du Network Manager pour euh, le Food Manager, pardon, pour remettre ça à 200 comme on avait fait au départ. Voilà. Donc on refait un build et on va lancer ça tout de suite. Donc on va, le but ici est évidemment de se manger et voir si on peut encore manger. On a modifié un petit peu le script pour les, les foods. Donc on va euh, pouvoir voir déjà. Alors on teste. On voit déjà que bah, ça fonctionne. Je grossis. Il n'y a pas de souci. Donc je vais lancer cette instance-ci. Ça va être le client, voilà. Et lui, il est là-haut, on peut le voir. Et eh bien, je vais aller le chercher. Je vais essayer de manger un peu plus de foot sur la route. Non, ça ne va pas être possible. Alors là, normalement, voilà. Donc, ma caméra est coupée, en fait, si j'ai plus de jeu. Bon, ça, on s'en occupera plus tard. Par contre, si on retourne sur l'autre instance, on peut voir que lui, il est toujours là. Euh, je vais d'ailleurs ici faire un stop et relancer le client. Et on va aller le manger de cette instance-ci. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne voit pas où il est. Voilà, il est en bas à gauche. Donc on va y aller. Alors je vais me splitter parce que je serai toujours plus grand. Et ici, on va bien voir que normalement, je vais pouvoir le manger sans aucun souci tac, voilà, et j'ai pris sa taille, j'ai grossi, je vais beaucoup moins vite, et évidemment, voilà. Donc bon, après, il faudra régler peut-être le nombre de food, et puis régler un petit peu les vitesses, mais dans le principe, ça fonctionne. Alors, ce qu'il nous reste à voir, c'est maintenant justement pouvoir prendre, ramasser ces foods. Euh, et se posait un problème tout à l'heure, c'est que on ne pouvait pas, en fait, on voyait qu'on les ramassait automatiquement. Donc pour ça, on va euh, créer un script pour le, le, play, le, le, le, le player food, oui, c'est bien ça. Donc je vais créer un script, je vais l'appeler... Player food script. J'ai pas beaucoup d'imagination. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, voilà. Donc, ce script, bah, il va être simple. Comment on va faire bah, On va utiliser ici la méthode. Tout simplement, tout à l'heure, on avait mis une coroutine, mais c'est pas nécessaire. Il y a mieux. Si je pense que si on utilise. Le trigger exit2d parce que, comme on le spawn au milieu de nous, eh ben automatiquement dès qu'on sort, on va... qu'est-ce qu'on fait On va changer son tag. Euh, donc on pourrait mettre le tag player, mais ça risquerait de poser un problème, bien qu'il va faire exactement la même chose. Alors ce qu'on va faire, on va mettre gameobject.tag égal et là on va mettre player food. J'ai pas créé ce tag, je vais devoir le créer tout de suite. L'avantage, c'est qu'on va quand même les dissocier comme ça. Donc j'enregistre ce script. Je vais aller mettre ce script sur mon player food ici. Donc add ici. Player food script. Et je vais créer un tag, même si je ne le, je le mets pas. Mais il me faut ici un tag player food. Sinon, je vais avoir un souci quand je vais le faire. Donc je vais écrire ici player food. Voilà. Donc je ne l'ai pas attribué, on peut voir. Mais l'idée, c'est qu'il soit disponible. Donc maintenant, on va tester ça. Et on devrait être capable euh, de ramasser les. Les player food sauf que si on veut le faire il faudra aussi intervenir sur le contrôleur c'est à dire qu'ici quand c'est le player ou alors où c'est comme ça euh, ou si le, le collision tag est égal à player food à ce moment là alors je vais fermer la parenthèse voilà j'ai dû l'enlever par erreur alors qu'est ce que j'ai fait non alors, hop c'est ça et une en moins voilà et donc maintenant ça va avoir exactement le même comportement, c'est-à-dire qu'on bah, va manger la pastille, la player food qu'on qu récupère. Bon, En général elle fait de toute façon, elle, elle est fixée à, à 0.5, je ne sais plus, oui c'est ça qu'on a fait, 0.5. Et donc bah, on va prendre 0.5 et puis la vitesse va être de nouveau elle aussi modifiée en fonction. Donc on va tester ça tout de suite, CTLB pour faire un build. Alors c'est vraiment l'inconvénient quand vous euh, développez des jeux multiplayer, que ce soit avec une ou photon. Euh, c'est toujours de devoir faire des builds du jeu, mais on n'a pas vraiment le choix. Bon, on va changer un petit peu ici, on va le passer en LAN, voilà. Et ici, je vais le passer en client. Donc l'idée maintenant, c'est de voir si on peut les ramasser. Alors le pire, c'est qu'on va même pouvoir nous-mêmes les ramasser. Bon, après, on va voir si c'est gênant ou pas. Donc je vais ici splitter dès que je peux. Alors, je ne peux pas encore, je ne dois pas être à la taille requise, deux fois ma taille de départ, voilà. Donc lui, je vais le laisser aller en bas, et lui, je vais essayer d'aller le récupérer avec l'autre instance, déjà pour voir si on la voit, elle est là, paf Et on peut voir que je peux la manger, et je ralentis bien, il n'y a pas de souci. Et évidemment, moi, je peux aussi splitter, voilà, il n'y a pas de souci Et évidemment, mon autre instance va pouvoir aller la récupérer. Alors, on va essayer en tout cas, aller en bas à gauche, voilà elle est là, je l'avale, je grossis et je finis par manger mon adversaire. Pouf voilà, on peut voir qu'ici il est mort. Donc, après, à voir si on peut retourner. De toute façon, il faudra faire une game, une, une, un menu offline. Donc, de toute façon, on pourra toujours le faire. Donc, on peut voir que de toute façon, on va s'arrêter au plus on sera gros ici. À un moment, on va s'arrêter à 0,2 flotte parce qu'on avait fait un, un Matef clamp. Donc, dans tous les cas, on va continuer à grossir, mais à 0,2 f de toute façon euh, de vitesse, vous allez pu avancer des, beaucoup. Donc, ça va être vraiment bon. C'est à peu près comme dans le jeu, c'est à dire qu'on après on est gros et on avance presque plus, mais plus personne vient nous embêter. Donc, voilà. Voilà, euh, bah, je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo, on a fait pas mal de modifications. On va terminer ça je vais vous mettre à disposition de nouveau le code modifié alors vous pouvez voir que ça commence à devenir conséquent. c'est pas évident mais en tout cas le projet prend forme alors on n'a pas terminé il y a encore beaucoup de choses à voir notamment ici bon sur le gameplay on est plutôt pas mal on split on peut manger nos pastilles on peut manger les autres joueurs faudra s'occuper de la scène de la scène offline tout ça on pourra peut-être même faire notre propre interface euh, ici, on a utilisé le composant euh, Network Manager HUD, mais on pourrait très bien créer notre propre interface hein, plutôt que d'avoir ici en haut à gauche ce truc, euh, c'est assez facile à faire. En tout cas, euh, voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que cette série vous plaît. N'hésitez pas euh, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour m'encourager parce que ça prend pas mal de temps ce genre de série. C'est euh, beaucoup de code, faut revenir dedans quelques semaines euh, après. Donc, comme je le fais pas d'une traite, c'est pas évident de revenir. On va pouvoir aussi. Aussi, par la suite gérer les couleurs parce qu'on a j'avais eu pas mal de sprites euh, sympas avec des couleurs différentes évidemment là pour le moment ça s'y intéresse pas donc mettez un petit pouce bleu euh, si euh, si ça vous plaît je, je, je l'insiste allez sur le site aussi où vous pouvez récupérer le code et allez mettre un petit like euh, bah, sur l'article hein, ça fera toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye